Alors merci pour tous ceux qui viennent de loin, je sais qu'il y a plus d'une personne qui viennent de loin. Le Seigneur m'a vraiment donné un message important qui, euh, que le Saint-Esprit va confirmer, j'en suis absolument certain. Donc soyons mobiles, soyons flexibles. Est-ce que vous aimez le Seigneur Est-ce qu'on a soif encore de plus Est-ce qu'une fois que le Saint-Esprit aura tout déversé, on va encore lui demander plus je compte sur vous, parce que sinon on peut rester chacun chez soi. L'important, quand on est ensemble, c'est d'avoir part à l'onction corporative, c'est de pouvoir partager un temps ensemble dans l'esprit et dans la parole. Il y a des victoires ici, aujourd'hui, qui vont être remportées. Est-ce qu'on est prêt à basculer dans le temps de Dieu, le temps favorable Est-ce que vous êtes prêts à abandonner béquilles, cannes et toute espèce de douleurs qui se sont attachées à vous au point de faire partie de la famille. Est-ce qu'on est prêt à dire au revoir à ces choses du passé qui n'appartiennent pas à la nouvelle création Parce que la Bible ne nous dit pas « venez à l'église et vous serez sauvés », elle dit « venez au Seigneur et lui va transformer votre vie » et qu'une fois votre vie transformée, la vie quotidienne, et le vrai combat se situe ici, dans la vie quotidienne, c'est là que nous devons tenir ferme, après avoir tout surmonté. Nous sommes ici pour aspirer à la paille, l'onction de sa présence. Nous sommes ici pour pouvoir tenir ferme, et apprendre à tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que c'est quand on est dehors que le monde peut voir Jésus. Saint-Esprit, ouvre mon cœur. Saint-Esprit, ouvre mon cœur. Je veux recevoir de toi la part que tu as prévue dans ta grâce de déposer dans ma vie. Je veux la capacité de repartir avec, de pouvoir l'arroser, que cette graine devienne un arbre et que cet arbre produise des fruits et que ces fruits tombent sur le sol du monde et que le sol du monde reçoive la vie d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a plein de choses qui existent, plein d'églises, plein de rassemblements de chrétiens qui existent dans le monde, en Afrique, aux États-Unis et ailleurs. Et je crois que le Seigneur commence une œuvre particulière. Et que nous sommes un type, cette église, Prophétique Influence, est une église type d'un mouvement que Dieu va faire en France qui sort des sentiers battus, un mouvement qui rejoint le souffle apostolique et prophétique qui souffle sur le monde entier et dont la France doit être arrosée. Donc c'est un vrai combat. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, priez pour nous, priez pour une vision plus globale et plus large qu'une église, qu'un un courant. Nous sommes dans le mouvement de l'esprit et nous avons besoin de l'unité de son esprit. Pas de l'unité des hommes, pas de la bienveillance des hommes, pas du bon cœur des hommes, mais de la direction de Dieu qui se sert des hommes pour accomplir sa volonté sur la terre. Donc nous sommes face au dévoilement d'un mouvement pionnier en France, dans le prophétique et dans l'apostolique, qui sort des... Euh, temps horaire des temps horaires traditionnels, et qui va exercer et démontrer l'évangile du second mille, qui vient créer dans le cœur le désir et la volonté, après avoir donné ton manteau de donner aussi ta chemise. Est-ce que vous voulez voir l'Église sous cette forme Est-ce que vous voulez voir le monde être touché par le cœur du Seigneur, et en plus de son caractère de voir sa puissance opérer les signes et les prodiges, qui ne sont que la conséquence de qui il est lui. Amen. Est vrai. Le premier miracle de Jésus a lieu à Cana. Et je vous invite à prendre Jean chapitre 2. Tout ce message qui est du début à la fin un message prophétique pour l'Église. Pour l'Église avec un grand E. Et pas seulement pour l'Église avec un grand E, mais pour toutes les modularités et les formes d'église qui se trouvent en France, et plus largement qu'en France, plus largement qu'en Europe, sur toute la façade occidentale. Si vous regardez Ézéchiel, euh, lorsqu'il a la vision du temple, il y a des façades orientales, des façades occidentales, et ce temple nous parle de la maison de Dieu, de la Jérusalem qui va descendre du ciel. Et Je crois que le Seigneur m'a vraiment demandé de partager aujourd'hui un message qui s'adresse à la façade occidentale de l'Église. Est-ce qu'on peut prier en langue quelques instants Pourquoi prier en langue Pour que notre esprit commence à se chauffer. Nous avons besoin d'agilité spirituelle. Je sais qu'ici plus d'un ont jeûné et prié. Nous avons jeûné et prié cette semaine pour que l'esprit soit mobile, pour que l'esprit puisse bouger. Et si vous êtes lourd dans votre âme, pensez à des temps de jeûne et de prière. Parce qu'au-delà d'une de, action religieuse, c'est une réalité et un principe et un mécanisme spirituel qui va s'opérer. Si l'esprit est mobile et que vous êtes oppressé spirituellement, les esprits de maladie, les esprits d'oppression seront plus mobiles aussi pour dégager plus vite devant l'autorité du Seigneur. Est-ce qu'on comprend ce principe Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans d'autres principes spirituels Est-ce qu'on est prêt à les expérimenter Et à les intégrer Et à les vivre Amen. Jean 2, chapitre 2, verset 14 et verset 13. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs des moutons et des... Pigeons. Je voudrais juste avant d'aller dans ce verset, reprendre le contexte qui est juste avant, qui est le premier miracle de Jésus à Cana où il change l'eau en vin. On ne peut pas prendre un verset et l'adapter à toutes les sauces. Il faut comprendre comment s'agence l'écriture. Tout comme il y a le temps de Dieu et le temps des hommes, il y a l'ordre des hommes et l'ordre de Dieu. Il y a un ordre, une cohérence et une logique implacable dans la parole de Dieu. Et on va voir ensemble le contexte de cette entrée de Jésus dans le temple à partir du verset 13. L'eau est changée en vin. L'eau est changée en vin. Et le premier point qui doit attirer notre attention, au-delà du premier miracle, c'est que Jésus-Christ va agir sur l'eau. Et nous savons... Et nous comprenons, tout au long de l'écriture, que l'eau, c'est l'image de la parole. Seigneur, maintenant je prie, je prie et je prends autorité sur toute puissance qui agisse sur l'entendement, sur l'entendement spirituel. Que toute espèce de chaîne et toute espèce d'opposition soient brisées. Dans le nom de Jésus, que les esprits soient mobiles, que Saint-Esprit, tu agisses sur la base du sacrifice de Jésus, sur la puissance de son sang pour dépoucher les yeux, les oreilles et l'entendement spirituel de chacun, afin que ce qui est de l'esprit descende tout droit dans l'esprit, afin que la mémoire humaine ne dépende pas, ne rentre pas en ligne de compte, de telle sorte que ce message restera gravé en chacun, parce que la mémoire de l'esprit n'est pas la mémoire du cerveau. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Sème dans l'esprit Seigneur, Saint-Esprit merci. Prends le contrôle de cette réunion Seigneur, opère signe, prodige et miracle Seigneur, opère les guérisons, Seigneur rend les esprits euh, flexibles et augmente la soif et la faim de chacun pour qu'une parole, un verset qui est vivant devienne réma dans les vies, fasse contact et un allumage pour que les béquilles, les médicaments et toutes choses qui sont en trop soient superflus et puissent retrouver leur place dans la poubelle au nom de Jésus. Amen. Donc pour bien saisir Jésus rentré dans le temple, il nous faut saisir le contexte et remonter un peu avant jusqu'à Cana, lieu du premier miracle de Jésus, qui va donc marquer, le. ça va être le point de départ d'une nouvelle ère humaine, et spirituel. C'est le point de départ où il y a une interaction manifeste entre Dieu et les hommes. Est-ce que je peux aller plus loin L'eau est changée en vin, l'eau c'est la parole comme on l'a vu, et le vin c'est le sang du sacrifice de Jésus. Jésus-Christ n'est pas de l'eau, il est la parole. L'eau est l'image, mais Jésus est la parole vivante faite chair. Il est lui-même l'eau vive et véritable qui donne sa vie, c'est-à-dire son sang, en sacrifice. Est-ce que vous comprenez la connexion entre l'eau et le vin C'est pour ça qu'il répondra à Jésus, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que sa mère va lui demander, Seigneur, fais quelque chose, il n'y a plus de vin. Et Jésus, sur une question humaine, qui peut se poser lors d'un mariage, va répondre spirituellement annonçant les noces de l'agneau le premier miracle de jésus qui est la parole faite chair c'est d'impacter la parole de l'homme il est le verbe donc il va impacter l'eau de la parole le verbe divin va impacter le verbe humain en impactant la parole de l'homme il va impacter assainir purifier ce qui sort de la bouche de l'homme. Jésus qui sort de la bouche de Dieu et pénètre l'humanité va rencontrer ce qui sort de la bouche de l'homme, pénétrer l'homme et le purifier. La profondeur de ce verset est redoutable parce que, puisque le péché s'est répandu par la parole du serpent, Jésus va répandre une parole de vie qui va donner la vie. La L'amorce du péché, c'est quand la bouche du serpent s'est ouverte et que ces mots ont percuté les oreilles de Ève. De la même manière, Jésus vient reprendre le film où il s'est arrêté pour remonter la bobine, pour remonter l'histoire, pour annuler l'œuvre de Satan et manifester l'œuvre de Dieu. Il descend donc ensuite à Capernaum. Et Capernaum, en hébreu, signifie village de la consolation. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Je sens l'onction qui commence à descendre encore par vague. Il descend à Capernaum qui signifie village de consolation. Parce que le premier miracle de Jésus va ouvrir l'ère de la consolation pour le monde. La parole de Dieu purifie la parole de l'homme en condamnant définitivement celle du serpent. C'est pourquoi, et je vous demande vraiment de faire un pas avec moi dans l'esprit, c'est pourquoi le monde, informe et vide de la Genèse, devient un village de, de consolation, que vous comprenez ça. Et Saint-Esprit, je prie maintenant pour que tu touches les vies que tu touches les vies des gens ici présents et que tu touches les vies de tous ceux qui regardent cette vidéo et que tu crées le point d'allumage en comprenant que l'informe est vide de notre histoire passée lorsqu'elle rencontre la parole de Dieu, devient une terre qui reçoit l'eau vive dans laquelle le miracle de la vie s'opère dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin d'un miracle, maintenant, arrachez par la foi ce que le Seigneur a déjà accompli. Amen. Jean 2, verset 14. « La fête de la Pâque juive était proche, et Jésus alla dans, donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. » Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table et il dit aux vendeurs de pigeons « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ». Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture « L'amour que j'ai pour ta maison, ô oh Dieu, me consumera comme un feu ». Jean 2, 14 nous donne trois mots importants ici. Trois mots extrêmement importants sur lequel, avec lesquels le Seigneur a bâti ce message prophétique qu'il me confiait. Et je vous demande vraiment, si vous avez envie de vous lever, de bouger, n'hésitez pas à le faire, mais ne laissez rien passer devant votre nez, devant vos yeux, sans le saisir. Est-ce qu'on peut continuer Alors, ces trois mots importants sont le Temple. Vendeur, échangeur. Le mot temple ici en grec est le mot hieron qui s'utilise pour le temple de Dieu, le temple juif, et qui ne va pas comprendre le, le, le saint des saints, le, le, la cour du temple, le lieu saint et le lieu très saint, mais qui se réfère à l'ensemble des bâtiments du temple. C'est donc tout un pâté de maisons qui est signifié ici par ce, par ce terme. Mais ce même mot parle aussi des temples païens et notamment dans le livre des Éphésiens, du temple de la Diane des Éphésiens qui se trouve aujourd'hui en Turquie. On peut comprendre une chose très importante, c'est qu'il y a donc ici l'amorce d'une confrontation. Par ce simple mot, nous tirons le, le fil de la bobine et nous arrivons à la conclusion que dans l'esprit, cette réalité est annonciatrice d'une réalité spirituelle qui est une réalité de confrontation entre le temple de Dieu et le temple des païens, entre temple contre temple. Et cela se produit pourquoi Non pas par l'action de l'ennemi, mais au moment où Jésus « Le Temple, formé par l'Esprit de Dieu, rentre dans le Temple fait de main d'homme. » Est-ce que vous comprenez que Jésus est prophétique oui. Que Jésus va engendrer un peuple prophétique oui. Que ce peuple prophétique, ce sont les pierres vivantes qui constituent l'Église Que donc, ici, nous sommes un édifice spirituel Ici, en cet instant, nous sommes un édifice spirituel constitué de pierres vivantes, couvertes par le sang de Jésus, rachetées par son sang précieux. Si lui est prophétique sans parler en mettant son pied dans un temple, s'il vient engager une confrontation spirituelle lorsque sa personne, son corps, son ombre rentrent dans un lieu, alors ceux qui engendre sont prophétiques. Et tes actions vont parler plus fort que tes mots. Est-ce qu'on est prêt à saisir cette première clé où nous devons rentrer dans la réalité de la vie de Christ, qui n'est pas une vie de démonstration de religiosité ni même de puissance, mais qui est une vie vécue, marquée par un caractère et une personnalité dont découlent des manifestations de puissance Est-ce qu'on est prêt à voir la face de l'Église être transformée et ne plus être cadenassé dans des bâtiments, dans des lieux, dans des mentalités, dans des pensées religieuses qui nous empêchent de parler là où le monde en a le plus besoin. Et je vous le dis, en vérité et en vérité de vérité, nous sommes dans une ère qui a déjà commencé et dans laquelle le Seigneur nous précipite, et cette ère est celle dans laquelle nous rentrons dans le combat de caractère, de personnalité contre personnalité. Amen. Où il ne suffira plus de mettre un costume et de se dire « moi j'ai un titre », mais de rentrer dans la réalité du combat qui se démonte par le cœur enfermé dans la poitrine, recouvert par la chemise et la cravate et toutes ces parures ridicules qui ne cachent pas et ne cacheront jamais la réalité du cœur. Nous sommes en train de rentrer dans un temps de dépouillement de l'Église où Dieu va opérer l'ouverture et l'incision de la cage thoracique pour voir de quoi l'Église est vraiment constituée. Est-ce qu'on est prêt à ça Jésus rentre dans le temple et produit une confrontation et aujourd'hui tu vas rentrer chez toi et tu vas produire une confrontation. Là où on te combat... Tu vas poser ton pied et laisser le Seigneur agir Amen. par le parfum de Christ que tu portes. Amen. Le deuxième mot, c'est vendeur. Il y a des vendeurs et des changeurs dans le temple. Que font des vendeurs et des changeurs Qu'est-ce qu'ils font ici Ils se trouvent dans la section du temple qui reçoit les non-juifs. Parce que dans le temple, comme je disais, c'est tout un bâtiment, il y a le lieu très saint, où parmi le peuple de Dieu, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer une fois par an, et puis il y a la cour du temple, et puis il y a le parvis des gentils, des nations, de ceux qui ne sont pas juifs. C'est là que se retrouvent les vendeurs. Mais cette lecture, elle est purement historique et humaine. Si on veut creuser... Et si on peut creuser, et nous allons creuser, on va comprendre que leur présence sert à la vente des ustensiles, des parfums, des animaux pour les sacrifices. Des mains d'étrangers fournissent le sacrifice, l'ustensile, le, le moyen de sacrifier à Dieu. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Si on va plus en profondeur, dans une couche plus profonde, on va comprendre que leur présence, si Jésus s'élève contre eux, si Jésus par sa présence vient manifester une confrontation, c'est parce que la présence de ces vendeurs et changeurs, c'est l'introduction dans le temple de Dieu de la falsification du culte rendu à Dieu. Nous devons, et dans ce mouvement que Dieu opère dans l'Église, particulièrement en Occident, dans sa façade occidentale. Nous allons passer, si nous voulons être efficients pour le réveil que Dieu envoie, nous allons devoir passer par un véritable temps de repentance de tout ce que nous avons falsifié dans notre âme concernant Dieu. Les statues, les images et les idoles du monde sont faciles à voir et à dénoncer mais les idoles formées dans le cœur des enfants de Dieu sont beaucoup plus difficiles à débusquer. Elles portent des noms chrétiens, elles portent des noms de sanctification, elles portent des noms d'action qui nous rabaissent pour élever Dieu, mais toutes devant Dieu sont idolâtres. Est-ce que l'Église est prête à ça Est-ce que les serviteurs et les servantes de Dieu et je sais qu'il y en a ici, et je vous bénis, sont prêts à payer ce prix de dépouillement, de mettre en lumière des choses qui ne seront jamais à l'avantage d'un système que Dieu est en train d'abattre. Parce que le système humain doit laisser sa place au système et à l'organisation du Saint-Esprit. Il est l'organisateur et le gérant du corps de Christ dont Christ est la tête. L'hypocrisie et la religiosité se mêlent pour affronter le Seigneur. C'est un autre esprit qui vient s'opposer au Saint-Esprit, au sein même de son temple. Pourquoi Eh bien parce qu'il vient dévoyer l'intention du cœur, en sous-entendant, en nous faisant croire, en nous faisant accepter une abondance en moyens sacrificiels pour plaire à Dieu parce que les vendeurs et les changeurs savaient quoi vendre, savaient quoi offrir, les meilleurs parfums et les bêtes sans défaut. Il y a donc cette hypocrisie dont la racine est un esprit de religiosité, qui a sévèrement frappé la France, sévèrement frappé euh, l'Europe du Sud, plus sévèrement que l'Europe du Nord, mais cette, euh, ce fouet doit être fouetté par le fouet du Seigneur et de sa parole. Amen. Dévoyer l'intention du cœur ne se voit pas. Tu peux avoir un cœur dévoyé et être en horreur à l'éternel, rien que par tes pensées, tout en agissant avec justice. Quand je dis que l'Église doit se repentir, c'est de ce cœur qui vient détruire, qui médite la destruction, tout en agissant avec des apparences de sainteté. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le feu du Saint-Esprit détruire ces choses Est-ce qu'en tant que serviteurs et servantes du Seigneur, nous sommes prêts à laisser l'épée de l'Esprit inciser notre cœur, séparant jointure et moelle âme et esprit, jusqu'à mettre de côté, sans rien dire, ce qui ne se passe qu'au plus profond de nous et que nous cachons, et croyons pouvoir même cacher à Dieu. Le réveil, Dieu va se servir des hommes et des femmes de l'ombre. Des gens que Dieu a placés dans l'ombre depuis longtemps, qui sont restés cachés, et qui ont aimé rester cachés, parce qu'ils ont compris qu'à l'ombre se tient la présence de Dieu. Et la réussite est garantie, parce que lorsqu'on n'a plus envie, de servir Dieu parce que sa présence est trop bonne pour en sortir, c'est là que le Seigneur nous arrache à lui pour nous jeter dans le monde. Et si nous sommes à l'abri dans notre cœur parce que la mort du Christ nous a frappés jusqu'au jusqu point même de renoncer à l'œuvre de Dieu, alors nous sommes prêts à être utilisés entre ses mains parce qu'il n'y a plus dans notre cœur une proie à arracher, une volonté de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, il n'y a que dans notre cœur le désir de servir celui qui nous a sauvés. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer dans les cœurs les plus durs oui. Qu'une grande moisson et une grande levée est en train de se produire Que le réveil commence par l'Église et que nous allons ouvrir grand les yeux et les oreilles est-ce qu'on est prêt à laisser le Saint-Esprit nous persuader que nous sommes ni trop petits, ni trop nuls, ni trop moches, ni trop, pas suffisamment équités Est-ce que nous croyons qu'avec nous, Dieu fera des exploits Parce que s'il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits, ça veut dire que la réciprocité est tout aussi juste. Dévoyer l'intention du cœur c'est proposer l'abondance et le nécessaire pour plaire à Dieu, le bon parfum et le bon animal sans défaut, sans que cela ne coûte rien à notre cœur. C'est toucher l'homme extérieur sans toucher l'homme intérieur. Jésus n'est pas venu mourir pour toucher l'homme extérieur, il est venu pour que nous ne soyons plus morts spirituellement. La guérison physique est la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'on a déjà réfléchi au fait que Jésus n'est pas obligé de nous guérir, mais que son action produit par conséquence la guérison et que sa grâce est tellement énorme qu'une qu des répercussions vient frapper, elle vient déborder de notre esprit jusque dans notre âme, jusqu'à toucher notre corps. Tout ça est le fruit de sa grâce. Si vous êtes malade, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, pas bouger, commencez à le bouger en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et si le Seigneur vous a guéri une fois et que l'ennemi est revenu vous intimider, croyez que le Dieu qui vous a guéri une fois a fait la chose parfaite et qu'il faut juste retirer l'emballage. Quand Lazare est ressuscité, il a fallu retirer l'emballage. Il a fallu que des hommes viennent retirer l'emballage. Parce que Jésus avait déjà tout accompli. Je voudrais aller plus loin. Est-ce que vous avez réalisé le fait que si des hommes n'étaient pas venus libérer Lazare de ses bandes, Lazare serait peut-être mort deux fois. Élevons notre voix et dites « Saint-Esprit, donne-moi la clé de la guérison de l'action du Saint-Esprit Saint qui, la qui rejoint la réalité de mon corps. Brise l'intimidation de l'ennemi. Fais-moi jeter, Fais jeter la béquille qui est comme un point de contact, qui est comme un point de contact. que l'ennemi a, a régné. Je déclare qu'il ne règne plus Je que j'ai été guéri par ces meurtrissures, que toute anomalie dans mon sang, dans mon cœur, dans mes poumons, dans mes reins, dans mes os, dans mes, muscles, dans, mes muscles, dans, mes muscles, dans mes muscles, dans mes fractures, dans mon corps accidenté, dans ma famille, chez mes bien-aimés, chez mon frère, chez ma sœur, chez mon père, chez ma mère qui est malade aujourd'hui Covid ou autre chose maladie x ou y je couvre ça par le sang de jésus je prends l'autorité qui est la mienne et je suis guéri et je libère la guérison sur tous ceux qui sont hospitalisés dans ma famille dans cette, ville, dans cette ville, dans ma ville, dans, ma ville, dans mon pays, dans mon pays et, dans et dans ce continent, au nom de Jésus-Christ, Jésus Satan, Satan tu vas trembler, et tu vas quitter les lieux, et tu vas quitter les lieux dans le nom de Jésus-Christ, Jésus Amen. Amen. Acheter la faveur de Dieu en payant en argent pour éviter de payer de sa propre personne. C'est pour ça que, avec le vendeur se trouve le changeur. C'est pour ça que j'ai parlé de trois mots, parce que les mots pèsent lourd dans la Bible. Là où il y a hypocrisie et esprit religieux, il y a forcément Mammon, le Dieu de l'argent dévoyé. L'argent qui doit être un esclave, lorsqu'il passe dans la main de Mammon, devient un maître. Lorsque l'argent est maître, lorsque tu t'es enfermé parce que tu t'es égaré en pensant faire l'œuvre de Dieu, mais que tu as pris des chemins de traverse, alors Mammon, entre autres, viendra te piéger de telle sorte qu'il va dévoyer le culte que tu rends à Dieu et le message que tu portes jusqu'au message prophétique pour le tordre, afin qu'il serve non plus le Seigneur, mais ce Dieu Mamon, qui n'en est pas un, pour pouvoir, avec un tas de prétextes justifiables aux yeux des hommes, pouvoir payer l'eau, l'électricité, et ceci, et cela. Je crois qu'il y a un chemin plus excellent, et je ne crois pas que l'argent soit mauvais en soi, je crois que l'argent est dévoyé lorsque le cœur du péché vient faire contact avec. Jésus est rentré dans le temple pour libérer son peuple de l'oppression de ce démon. Jésus vient renverser tout ça, mais il ne le fait pas n'importe comment. Le prophétique vient servir de décodeur et de traducteur. Il vient traduire et décoder ce passage de l'écriture pour l'adapter à notre temps. Est-ce que vous croyez que l'écriture, même si elle a été écrite et scellée depuis bien des siècles, est capable de sortir de la prison du temps pour s'adapter aujourd'hui à ta circonstance et à ta situation Et nous avons besoin du prophétique pour pouvoir écarter les barreaux du temps et nous avons besoin de l'apostolique pour faire descendre la réalité de la parole, et faire correspondre le temps des hommes et le temps favorable de Dieu, parce que c'est quand les deux font contact que le miracle se produit. Amen. Moi je remercie le Seigneur parce qu'il va y avoir des miracles aujourd'hui. Et je crois que certains ont déjà eu lieu sans même que nous le sachions. Amen. Parce que tout comme le Seigneur est en train de séparer en profondeur les intentions réelles de l'Église, il est en train de manifester son action dans l'inaction des hommes. Dans le repos de l'homme, Dieu va pouvoir travailler deux fois plus. Amen. Seigneur, je veux prier maintenant. Est-ce qu'on peut rentrer plus en avant dans ce message Est-ce qu'on peut rentrer dans la partie prophético-prophétique de ce message Saint-Esprit, merci. Libère encore une vague... Une onction prophétique, maintenant, sur chacun et chacune. Au nom de Jésus. On en arrive au terme changeur. On a vu le temple, on a vu les vendeurs, maintenant on en vient au changeur. J'ai dit que le prophétique, c'était un décodeur pour adapter l'écriture au temps convenable. Le terme changeur, ici, signifie courtier, intermédiaire, mais aussi agent, de change. C'est donc un terme financier, un terme boursier, un terme utilisé dans le monde de la finance. Est-ce que vous savez que le monde des finances est un monde spirituel Est étroitement lié au spirituel. Est-ce que vous croyez qu'en cette saison, dans ce mouvement de Dieu, dans ce réveil, la parole prophétique va rejoindre les finances Le prophétique va secouer sur son sur ses fondements, le monde financier des hommes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la redistribution des richesses La parole prophétique va opérer avec de plus en plus d'ampleur au niveau financier dans la redistribution des richesses. Croyons-nous que Dieu parle en vain lorsqu'il est dit que les richesses des nations vont affluer pour rendre culte à Dieu. Amen. Les nations vont venir les personnes vont venir, mais leurs richesses vont venir aussi. Et je déclare qu'il y a de grands miracles financiers, professionnels, entrepreneuriales vont se produire aujourd'hui dans votre vie. Une extension des projets de Dieu qui ont besoin et réclament des moyens financiers, mais jamais l'inverse. Au nom de Jésus, merci. Amen. On doit laisser le Saint-Esprit déposer en nous la certitude que la parole prophétique va renverser, rencontrer les marchés boursiers, les places de marché, les hauts lieux de la finance mondiale et aller jusqu'à orienter les entreprises et les entrepreneurs. Dieu va opérer des connexions entre le royaume d'en haut et le royaume d'en bas. Et il ne va pas le faire avec des gens cachés, dans un bâtiment, il va le faire avec toi sur ton lieu de travail. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui tu repartes avec une direction claire du Seigneur pour que sur ton lieu de travail tu puisses exercer le ministère que Christ t'a donné. Parce que nous rentrons avec ce, cette bascule et ce renversement à l'invasion du royaume l'infiltration du royaume dans le royaume de Satan, afin que l'eau remplisse ses murs et que les murs cèdent. Est-ce que certains ici ont besoin d'une direction Le Seigneur n'est pas sourd, et je crois que le Seigneur va ouvrir des portes, et là où il n'y a pas de portes, il va les créer et les ouvrir pour vous. Amen. Jésus va réagir en faisant un fouet, c'est-à-dire une arme, et va chasser ses gens, et le terme « chasser » signifie spécifiquement extraire une chose qui a été insérée dans une autre. C'est pas juste mettre dehors. C'est pas juste frapper, détruire ou renverser. C'est avec précision aller chercher ce qui est intrus, étranger, et s'est inséré dans ce qui ne devait pas le recevoir. L'ivraie doit être extraite du bon grain. Dans le domaine des marchés financiers, dans le cœur de l'Église, mais avec l'autorité de la parole du Seigneur, je crois qu'il est l'heure de voir émerger un peuple prophétique, des prophètes et des prophétesses, avec des paroles de révélation, des paroles de direction, avec des paroles exerçant une autorité supérieure sur l'économie, la bourse, jusque dans le domaine qui fait, rend frileux beaucoup d'enfants de Dieu, le domaine des crypto-monnaies. Et je vous invite vraiment, avec le Saint-Esprit, à éduquer votre argent et à vous éduquer au niveau des finances. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir les tremblements et les renversements qui s'opèrent, nation contre nation, pays contre pays, Empire contre empire et ne pas prendre en compte la façade financière de ces réalités. Le besoin de blanchiment des nations et la réalité de ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies. On peut dire attention, c'est le diable, crypto ça veut dire caché, tout ce qui est caché c'est occulte, donc il faut tout jeter. Mais je crois que la lumière du Seigneur contraint le diable à se dévoiler et va forcer sa main à relâcher tout ce qu'il a volé. Et je veux déclarer cette même parole sur tous les principes spirituels que Satan a dévoyés, que les chrétiens n'osent même plus utiliser, parce qu'on a peur, lorsqu'on libère une parole prophétique, d'être traité de médium, de voyant, de sorcier. Je crois que le premier terme de voyants qui s'apparentent à cette chose se trouvent dans l'Écriture et concernent le peuple de Dieu. Satan n'a fait que dévoyer ces réalités, les voler, les accaparer, en faire un, une, une franchise de telle sorte que les propriétaires d'origine ont reculé. Ce n'est pas parce que le propriétaire n'est pas là qu'il a perdu son droit de propriété. Est-ce qu'on peut lever la main et déclarer ensemble, déclarer prophétiquement, nous sommes l'Église du Seigneur Nous ne sommes pas rien. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes vivants. Nous ne mourrons pas. Et nous reprenons ce que l'ennemi a volé nous arrachons, nous arrachons tout, le de Satan tout le dévoiement de Satan et nous déclarons, et nous déclarons que nous sommes, les et vrais nous sommes les justes et vrais propriétaires spirituels de ce que Dieu nous a donné. De ce que Dieu nous a donné en cette année 2022, en cette année 2022. Je, vais je vais exercer mon droit de propriété spirituelle Là où, je vis, là où je vis, là où Dieu m'a semé, semé, et je vais récolter, et je vais récolter. Mes, enfants de bons mes enfants mangeront de bons fruits, ma femme mangera des bons fruits, mon mari va manger des bons fruits, mon entreprise va prospérer, mon entreprise va prospérer. le monde peut s'effondrer, le, le Seigneur est mon lieu de refuge. Le Seigneur à lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Ah, amen. amen Il y a une réalité qui touche à la réalité des finances du royaume de Dieu. Et je sais qu'en disant ça, le Saint-Esprit vise quelqu'un ici. Ne pars pas d'ici, parce qu'aujourd'hui c'est le jour. Où cette onction de gestion des finances du royaume va descendre sur toi et va prendre une autre dimension sur ta vie. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce qui descend. Et vous savez que le Seigneur n'a pas, pas le bras trop court. Cette parole qui est pour un, peut-être une parole qui est pour l'autre, qui est une parole pour quelqu'un qui n'est pas physiquement ici mais qui regarde, par Internet, recevez là où vous êtes. Le spirituel a cet avantage de ne pas être limité par le temps et l'espace. Donc Jésus fait un fouet et va aller extraire ce qui est inséré dans le bon grain. Livret du bon grain. C'est la puissance de la parole de Dieu qui va toucher, séparer, et moelle, âme et esprit. Cette parole qui renverse les tables des changeurs. Et le terme « table » est celui le même qui désigne la table des pains consacrés dans le temple. La parole prophétique doit renverser la table de Mammon et rétablir la table du culte véritable rendu au Seigneur. Les richesses des nations doivent être redistribuées et affluées dans le royaume. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de lever de sages gestionnaires des finances Amen. du royaume. Ceux qui ne portent pas la marque de maman, ceux qui savent compter avec le cœur et qui savent paître les nations avec un bâton de fer, parce que les nations doivent recevoir instruction de la nation qui, voit, qui va descendre du ciel, dont l'Église est la voie prophétique. Ainsi les richesses doivent elles aussi être couvertes par le sang de Jésus. Et si l'on avance plus loin dans ce texte, on arrive à la seconde partie de ce message. Est-ce que ça va On n'a perdu personne L'eau de la parole vient maintenant toucher les vendeurs de pigeons. ôtez cela d'ici, qu'il n'y ait pas de trafic. Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne transformez pas les réalités spirituelles en un jeu de troc, en des choses qui peuvent s'acheter et se vendre à valeur humaine avec de l'argent purement humain. » Est-ce qu'on peut voir en détail de quel trafic il s'agit Ce trafic, c'est celui qu'exerçait le roi de Tyr dans Ézéchiel 28. La racine du trafic est un trafic spirituel exercé par le porteur de lumière, le chérubin, <coughs> le chérubin protecteur qui a chuté et qui est devenu Satan. Ce trafic, c'est mêler l'argent au spirituel. C'est apporter des conditions financières à une bénédiction spirituelle. Est-ce que vous connaissez les principes des hôtels Est-ce que ça vous parle Ça, c'est un principe vous avez déclaré tout à l'heure que nous reprenions les vrais principes spirituels parce que nous en sommes les vrais propriétaires. Les hôtels sont un vrai principe spirituel que le diable a dévoyé au point que l'église et les enfants de Dieu ont vomi tout ça et se sont privés d'un principe spirituel. Et je voudrais juste vous rappeler que le diable n'invente rien il ne fait que connaître et actionner des mécanismes spirituels qu'il essaye de s'approprier. Donc le trafic, c'est mêler l'argent au spirituel de la mauvaise manière, c'est conditionner le spirituel à l'argent, et c'est pour cela qu'il est question de pigeons ou de volatiles. Vous avez vu que le texte sépare les animaux, les bœufs, des pigeons, des oiseaux. Parce qu'il y a la cour du temple, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Lorsqu'on touche au volatile, on touche à la présence, à la sainte présence du Seigneur. Parce que le terme qui parle de pigeon n'est pas tellement celui de pigeon, il est plutôt celui de colombe. Et nous savons qu'ici, spirituellement, le texte fait référence à la personne du Saint-Esprit et à son onction. C'est l'heure où tous ceux qui ont fait du favoritisme par appât du gain, qui ont orienté leurs message, leurs sermons, leurs aides, leurs prophéties, leur, les dons qui ne sont pas les leurs mais ceux du Saint-Esprit qui leur a confié et qui avaient en charge l'autorité de les orienter et qui les ont orientés par raison d'argent, vont devoir se repentir au risque de passer à côté de cette saison de réveil. Je le dis avec une pleine assurance, plusieurs, je ne parle pas de perte de salut, je parle de passer à côté de la saison dans laquelle nous sommes. Passer à côté du réveil, c'est pourquoi il est écrit « l'un sera pris et l'autre laissé ». Cette parole ne s'applique pas au temps de la fin seulement, elle s'applique aujourd'hui « l'un sera pris et l'autre laissé ». Celui qui sera pris sera celui qui aura déposé son cœur sur l'autel et laissé le Seigneur faire le tri. Amen. Celui qui sera laissé sera celui qui aura préféré l'argent et les avantages de ce monde, plutôt qu'à la transparence que le Seigneur nous demande. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais jamais la tienne, jamais la mienne, jamais la nôtre. C'est pourquoi nous ne serons pas jugés sur ce que l'on produit par puissance, mais on sera jugé sur notre caractère et notre cœur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette Église a un trésor qui est la capacité d'exprimer le cœur du Seigneur. Amen. Tu ne seras pas jugé sur la puissance que tu vas déployer, parce que cela appartient à Dieu, mais sur ton caractère, parce que ton caractère est le fruit de ton cœur qui t'appartient. Plus tu veux l'onction, plus tu as reçu l'onction, plus ton cœur et ton caractère doivent être travaillés. Amen. On peut être rempli d'onction, mais au dernier jour, le Seigneur ne dira pas « Je suis épaté par tout ce que tu as accompli ». Il va dire « Je suis effaré parce que tu as réussi à faire et à ne pas faire avec ce cœur tordu ». Est-ce qu'on est prêt à travailler davantage notre caractère et notre cœur à laisser Amen. cette onction travailler à l'intérieur pour qu'elle puisse ressortir pure à l'extérieur. Si tu veux l'onction, et si tu veux ta récompense, travaille ton cœur, arrête de critiquer, et appliquons ce que le Seigneur nous dit à travers l'apôtre Paul, retenons chez l'autre ce qui est bon. Amen. Paul parle de la prophétie, mais la parole est vivante et elle dépasse le cadre de la prophétie pour que le peuple de Dieu soit caractérisé par le fait qu'il n'a pas le regard qui critique et qui vient trancher la gorge de celui qui fait un pas de travers. Le peuple de Dieu doit être reconnaissable entre mille de ce qu'il a, ce cœur et ce regard qui retient chez l'autre ce qui est bon. Parce que s'il y a 99% de bon en toi mais qu'on ne retient que les 1% de mauvais tu vas basculer Amen. mais s'il n'y a qu'une seule chose bonne en toi et qu'on mise tout dessus ton pourcentage va remplir toute la jauge Amen. donc la colombe c'est le Saint-Esprit et tous ceux qui ont acheté et vendu l'onction d'une manière ou d'une autre doivent revenir à Dieu parce que sa maison n'est pas celle de l'enchanteur dans la maison de Dieu, on connaît l'apôtre Jean, on connaît l'apôtre Pierre, mais on ne connaît pas Simon le magicien. Il est temps que nous appliquions ce que le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul en disant de juger nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes. De ne pas laisser un juge étranger qui ne connaît rien aux affaires de Dieu opérer le tri entre nous. Nous devons trier dans le corps. Et nous devons mettre dehors Simon, le magicien. Nous devons mettre dehors celui qui croit qu'il peut acheter le don de Dieu à prix d'argent. Est-ce qu'on peut proclamer prophétiquement ensemble cette réalité Saint-Esprit. Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas juste une réunion, là, c'est une proclamation qui va résonner dans le temps et dans l'espace. Dans le spirituel et dans le naturel. C'est pourquoi nous proclamons Saint-Esprit sous, sous ton onction Que nous sommes de ceux qui trient, nous, de ceux qui trient nous, séparons, nous séparons Armés de la parole Armés de l'épée de l'Esprit nous, nous séparons jointure et moelle Âme et esprit, âme et esprit Nous refusons, nous refusons nous rejetons, nous rejetons et nous dénonçons, et nous dénonçons le, trafic et le, trafic le trafic spirituel, le trafic spirituel et les trafiquants spirituels. Les trafiquants spirituels. Nous, localisons tous, nous localisons tous les Simon le magicien, tous les enfants de Babylone, tous les, Babylone. Tous les enchanteurs et les enchantresses. Qui trompe, le de Dieu. Qui trompe le peuple de Dieu et nous les retranchons du milieu de Dieu d'un cœur pur, coeur pur. Nous, levons nous levons nos voix et nous déclarons que Jésus-Christ est, Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, à la de Dieu le Père. merci Saint-Esprit Saint de répandre la sainteté de Christ dans nos, cœurs, dans nos cœurs et de convaincre de péché tous, tous ceux qui se sont égarés dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on parle en vain Est-ce qu'on est prêt à voir le fruit de nos paroles Est-ce qu'on est prêt à voir le résultat Est-ce qu'on peut prier en langue juste quelques instants pour aborder la troisième partie de ce message et dernière partie et nous allons voir le Saint-Esprit faire déverser son souffle sur son peuple pour cette saison nous allons repartir d'ici les fioles les lampes pleines pleines et allumées est-ce qu'on peut dire ensemble Saint-Esprit Saint que, que ma lampe soit pleine, soit pleine et allumée, et allumée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le vrai visage de l'Église qui est né de nouveau dans la rue par un ministère itinérant, par des ministères itinérants. Ça doit en parler à plus d'une personne ici. On a vu déferler des, des évangélistes dans la rue qui ont opéré signes et prodiges et qui ont amené une moisson conséquente dans le royaume de Dieu, en termes d'âme. C'est une bénédiction et c'était les prémices du réveil que nous allons vivre. Amen. Mais ce n'était que les prémices. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir plus Est-ce qu'il y a ici des gens qui sont nés par ces ministères, qui sont nés de nouveau par ces ministères Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont issus de ces ministères itinérants et qui, en toute vraisemblance, ont rejoint des églises dites églises de maison. Je voudrais vous dire que cette, ce message prophétique s'adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la façade occidentale de l'église. Il y a des réalités culturelles et il y a des réalités spirituelles qui fait que l'Europe et l'Amérique ont été particulièrement marqués par ces mouvements. Plus qu'en Afrique, plus qu'en Asie. Et il a plu au Saint-Esprit d'apporter ce message et très certainement, un même message est apporté à d'autres façades de, du corps de Christ. Est-ce que nous sommes prêts à réformer nos voies Est-ce que vous avez remarqué que tous ces mouvements portaient le nom de réveil ou de réforme Oui. Parce que, ces mouvements, quelle que soit la manière dont ils ont commencé ou fini, ont reçu de Dieu les prémices de ce réveil. J'ai dit tout à l'heure, retenons ce qui est bon. Si nous retenons ce qui est bon, ça veut dire que même si tout n'est pas bon, l'important, c'est ce qui est bon, et ce qui est bon vient de Dieu. Je sens l'onction qui est encore en train de descendre. Et je vous invite vraiment à vous attendre à ce que le Saint-Esprit souffle sur les lampes et les braises Amen. pour les allumer. Merci pour ton onction prophétique, Saint-Esprit, pour l'esprit de prophétie qui se répand ici, qui se répand à distance, qui se répand à distance et qui touche toute personne qui regarde cette vidéo, toute personne qui est dans ce lieu et dans cette pièce, ouvre notre intelligence et notre compréhension des temps, et de ton mouvement dans le temps, parce que c'est le temps favorable de Dieu pour la France, pour l'Europe et pour l'Occident. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Jésus qui rentre dans le temple, c'est le temple qui rentre dans le temple. C'est un face-à-face -face et un affrontement contre, temple contre temple qui aboutit à quoi À... Un effondrement total c'est à dire qu'aujourd'hui dans ce profond temps de réveil de réforme de peu importe comment on l'appelle tous les enfants de dieu les réveiller les endormis ont vu ont constaté qu'il se passe quelque chose le monde est secoué par le mouvement de dieu le monde voit satan au contrôle mais nous qui savons discerner les temps nous savons que dieu est au contrôle au contrôle de toute nation de tout mouvement, et de toutes choses qui se produisent. Donc, Satan ne fait que tenter d'imiter, et tant bien que mal, il va essayer de suivre le train du réveil que Dieu envoie. Jésus rentre dans le temple, et le temple dans le temple, ont pour conséquence l'effondrement total. Et je vous demande d'être attentif et de bien comprendre. Parce que pendant cette fin de message, le Saint-Esprit va opérer avec une grande force et une grande puissance. Dans les cœurs, mais aussi sur les corps, si vous sentez la conviction de vous lever, de bouger, de faire un geste, un acte, faites-le, ne regardez pas votre voisin, ne regardez pas au peu d'espace, soyez libre, vous êtes chez vous, dans la maison du Seigneur. Dans ce profond temps de réforme, Dieu conduit l'église de la rue, l'église de maison, les mouvements d'église de maison, issus de mouvements de ministères itinérants, dans le temple de l'église institutionnelle non pas pour le relèvement non pas pour un affrontement mais pour un effondrement total si l'église de maison rentre dans l'église institutionnelle et qu'il y a un effondrement alors la volonté de Dieu c'est que l'un s'effondre sur l'autre toi qui viens d'un mouvement d'église de maison d'un ministère itinérant. Toi qui as quitté le mouvement dit institutionnel, par blessure, à juste titre, par des vraies blessures, par un vrai comportement inqualifiable de tes frères, de tes soeurs, de ton pasteur, de ton conducteur. Toi qui viens de là, tu réduis l'Église à un système pyramidal, pyramidal, mais tu es tout autant coupable. Dans la maison, d'avoir fait dans ta maison, dans la maison dans laquelle tu t'es réuni, la maison du corps de Christ, un club et une maison de commérage. Il y a ici des gens issus de, des deux mouvements, il y a des gens qui regardent cette vidéo issus des deux, deux mouvements, et je vous mets au défi de contredire ce que je viens de partager. On quitte une institution pour rentrer dans une autre pour produire les mêmes péchés sous une autre forme, parce que le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit. Notre cœur est tordu et méchant par-dessus tout. Nous sommes remplis de critiques et de commérages, de mesures avec une règle que nous n'utiliserions même pas pour des chiens. C'est pourquoi je vous invite à laisser cette parole commençait à ébranler vos certitudes, non pas sur ce qui vient de Dieu et que vous avez vécu et expérimenté, mais sur l'image que votre cœur a projetée de l'Église du Seigneur, parce que si le Seigneur bouge, si le Seigneur parle, qui ne prophétiserait Il est temps pour l'Église et la façade occidentale de l'Église. En francophonie, en Europe... En Amérique, de se réveiller, de se lever et de laisser le feu du tri du Saint-Esprit s'opérer. Il est temps d'accepter l'effondrement de la maison sur l'autre pour que Dieu puisse amener à la lumière la maison véritable qui est un édifice spirituel conduit et organisé par la personne du Saint-Esprit qui a été éjecté des institutions pyramidales et éjecté des maisons de commérage. Aujourd'hui, Dieu démolit les deux, pourquoi Pour que l'Église devienne l'épouse et revienne dans le temple qu'est Jésus-Christ, sa tête et son chef. C'est pourquoi ce message va trouver un écho chez ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment la personne du Saint-Esprit, et qui sont donc conduits par le Saint-Esprit et non par des vaines visions ou par des vaines paroles, issu d'un cœur livré à lui-même qui navigue tant bien que mal et dont Satan a fait la proie. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont en route pour revenir au Seigneur et se placer sous sa couverture, non pas une couverture purement humaine, mais la couverture qui est l'image du mariage, la couverture qui est l'image du mariage dont le mariage est lui-même, type même de l'Alliance. Revenir au Seigneur et se placer sous sa couverture, comme Élisée s'est placée sous Élie. Parce que le signe prophétique de l'Église, c'est Élie le Christ couvrant Élisée l'épouse. Est-ce que vous saisissez Là où le Seigneur nous conduit, ça touche à l'alliance, ça touche à notre rapport personnel avec le Seigneur, mais ça touche surtout à notre rapport avec les autres. Quand le Seigneur réforme quelque chose, il ne fait pas les choses à moitié. Il attaque la racine, c'est pourquoi Jean-Baptiste, qui était animé par l'esprit d'Élie, censé ramener le cœur des enfants aux parents, a dit que la hache était à la racine des arbres. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur nous découper à la racine Amen. Tout ce qui a poussé au-dessus du sol doit tomber en cette saison. Amen. Tout ce qui est le fruit de notre travail, de mon travail spirituel, de mon ministère, de la puissance de Dieu sur ma vie doit tomber Amen. pour que nous puissions laisser l'arbre laisser de vie se manifester dans sa plénitude. Est-ce que vous saisissez le rapport entre Élie et Élisée Est-ce que vous savez qu'il est dit d'Élisée qu'il il, euh, il s'occupait d'Élie dans une intimité tout à fait particulière, c'est lui qui versait l'eau sur ses mains, c'est lui qui s'occupait des menus détails. Et nous devons dépasser le cadre de deux prophètes en service, nous devons rentrer dans la compréhension de qui ils représentent prophétiquement et spirituellement. Élie est élevée au ciel comme Jésus-Christ s'est élevé et l'Église est sur terre comme Élisée pour accomplir doublement l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous savez que le Seigneur a dit que nous allons faire de plus grandes œuvres que Lui Est-ce qu'on peut se lever rapidement, rapidement, Saint-Esprit, que cette onction qui couvre l'Église commence à couler maintenant. Que l'onction se répande dans ce lieu, que le feu du Saint-Esprit commence à descendre et à couvrir, et à couvrir toute personne décidée à peser de tout son poids dans cette saison et à être utilisée puissamment par le Seigneur. Que les maladies s'enfuient maintenant, que l'ennemi soit brisé, que le joug de l'esclavage tombe des épaules à cause de l'onction parce qu'il est écrit que le joug est brisé par l'onction, que les démons s'enfuient des corps, des raisonnements qui amènent l'œuvre de Dieu à être dévoyée. Si vous voulez, si vous voulez, mettez votre cœur en ordre avec le Seigneur. Dites pardon au Seigneur. Là où vous vous trouvez, si vous regardez ce passage, demandez pardon au Seigneur d'avoir dévoyé d'une manière ou d'une autre l'œuvre du Seigneur. Demandez-lui de vous montrer, parce que cette saison est une saison de dévoilement et de révélation de ce qui se passe à l'intérieur du cœur du Temple de Dieu. Le temple de Dieu doit redevenir la demeure de la personne du Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit réformer ses voies, porter hautement le message de Christ, la lampe allumée, et laisser le Saint-Esprit faire brûler ce feu. Brûle, Seigneur, brûle dans les cœurs, brûle l'ivraie, brûle les scories maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans ce lieu, dans les maisons, dans le nom de Jésus, opère, Père, Père, délivre et guéris, Seigneur, renverse l'Empire, l'Empire de ce monde et établis celui du royaume qui vient, parce que nous regardons, nous soupirons avec insistance après celui qui viendra nous chercher, et la création tout entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Merci pour cette onction, Saint-Esprit, merci pour ce dépôt, Saint-Esprit, qui va nous accompagner partout où nous allons aller, qui va libérer le ministère, le caractère et la personne de Jésus dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour ton onction et tes dons qui vont nous couvrir pour opérer le témoignage de Jésus. Du plus bas de l'échelle jusqu'aux plus hautes sphères de la société. Merci pour les voix prophétiques que tu lèves, pour le peuple prophétique que tu lèves, pour l'onction prophétique et apostolique qui est en train de couler sur l'Église pour le réveil, en ces temps qui sont les temps de la fin. Merci pour les dons de guérison. Merci pour les dons de parole de connaissance. Merci pour les dons de parole prophétique. Merci pour le don d'opérer des miracles. Merci Seigneur pour les évangélistes. Merci pour les pasteurs et les enseignants. Merci pour les apôtres et les prophètes qui conduisent cette église, cette tête qui se relève des décombres. Merci parce que des deux, tu es en train d'opérer pour que les deux ne forment plus qu'un, pour que les maisons et l'institution laissent la place au temple véritable qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le temple du Dieu vivant. Merci Seigneur que le Saint-Esprit nous donne de comprendre que l'un ne remplacera pas l'autre, mais que les deux seront détruits et qu'il nous donne aujourd'hui de capituler en acceptant que maison ou bâtiment ne sont que des concepts devant Dieu, dont Dieu veut se défaire aujourd'hui pour révéler le temple véritable, le tabernacle, le temple, la tente humaine et divine, le véritable impact structurel sur l'Église de la mort et la résurrection de Jésus, qui n'est autre que révéler l'Épouse. Je voudrais vous inviter maintenant, s'il y a des gens ici qui ont arrêté de grandir, qui ont arrêté de grandir spirituellement et qui sont prêts à reprendre la route, peu importe d'où vous venez. Si vous avez compris ce que Dieu est en train de faire, si vous êtes prêts, non pas à réformer vos voies, mais à le laisser lui-même réformer vos voies. Si vous en avez assez d'être des SDF spirituels, que vous désirez vous asseoir au pied du Maître pour recevoir instruction, vous avez assez été des martes, il est temps de devenir des maris. Amen. Si vous savez que vous avez besoin de rentrer dans le temple et d'être couvert par la couverture du Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à vous avancer, et juste avant, je veux inviter toute personne qui regarde cette vidéo, on va couper bientôt, je vous invite à faire cette prière là où vous êtes, à poser une main sur votre cœur, à crier au Seigneur et à lui dire « Père, aujourd'hui, je rentre à la maison, je suis ce fils, cette fille prodigue, prépare le gras. je rentre à la maison. » Saint-Esprit, brise le cœur le plus dur, ramène à la maison maintenant ceux qui doivent revenir à la présence du Père, ceux qui sont de la famille de Dieu, afin d'agir et d'opérer dans ces temps de la fin pour la grande moisson qui vient. Dans le nom de Jésus-Christ sur Internet, soyez bénis, soyez bénis.